ça va Oui merci euh... Bienvenue à Noyal, au Mercail, c'est la première fois que vous venez Eh ben, c'est la première fois que je viens et euh, en fait euh, Lisbeth voudrait réaliser une recette anti-gaspillage. Oui. Elle m'a donné une liste de courses. j'ai besoin de quelques produits, notamment des produits locaux. Est-ce que je peux faire mon petit tour Eh ben, écoutez, avec plaisir faites votre tour. Si jamais il y a des choses que vous ne trouvez pas, mmh. ben faites appel à moi, on est là-bas. D'accord, merci. Voilà. À tout à l'heure. A tout à l'heure. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette anti-gaspillage avec les produits locaux achetés par Céline à l'épicerie, les tartines de légumes gratinés. Tout d'abord quelques astuces anti-gaspillage. Faites vos courses, le ventre plein, avec une liste de courses. Cela évitera les achats inutiles. Ensuite, vous pouvez utiliser les fruits et légumes qui sont abîmés, ou le verre des légumes. Cuisinez les justes quantités, cela évitera les restes. Et vous pouvez également cuisiner le pain rassis, par exemple. décliner avec tous les restes de votre frigo et avec vos légumes abîmés. A bientôt pour de nouvelles astuces